Mes amis, écoutez donc ce récit étrange et fort d'un homme de science au dessin aussi haut qui s'est voué corps et âme à la quête du droit et de l'intelligence artificielle, pris le poids. Un cobaye singulier, il s'est lui-même choisi pour étudier de près l'IA et ses méandres infinis. Dans cette noble entreprise où se mêlent savoir et crainte, il voulut sonder les mystères, en percer l'enceinte. De sa voix, il créa un clone, une copie fidèle, Émanation parfaite D'une étrange beauté mortelle Le miroir sonore ainsi créé Il contempla éperdu L'effroi dans ses entrailles Ses certitudes perdues Car cette voix, écho de la sienne Reflet d'autrefois, fut reproduite par l'IA Sans faille ni remords Le fruit de ses recherches, si minutieuses Si ardues, Reflétait l'abîme Où s'engouffrent nos vertus L'intelligence artificielle Spectre effrayant et troublant Dont l'ombre plane sur nos vies Entend nos tourments nous rappelle que, dans nos créations les plus hardies, nous ne saurons jamais tout de leur force, de leur magie. Mes amis, songez à cet homme, cobaye de lui-même, dont les travaux, effrayants, tracent les frontières extrêmes, de l'art, de la science et de la folie des hommes, où la raison vacille, où nos convictions succombent. Ainsi, l'IA nous montre, dans ses vertiges obscurs, les limites de notre savoir, les craintes du futur. Cet homme, qui s'est donné pour élucider ses mystères, s'est trouvé face à l'abîme, à l'horreur qu'il génère. Que ces vers en Alexandrin portent ce témoignage, pour que nous ne perdions point l'esprit, ni le courage, de regarder en face les défis qui nous attendent, et d'apprivoiser l'IA pour que notre avenir se détende.